yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour une vidéo gameplay sur cette flight test de Halo Infinite, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait des gameplays, et bien bien sûr avec Halo Infinite ça va forcément reprendre, donc on se retrouve sur une partie de bot slayer, euh, contre des bots qui sont en niveau normal, on est sur Interlock qui est une des deux variantes de la carte Lifefire et alors quelque chose qu'il va falloir retenir c'est que les bots sont loin d'être totalement débiles. Je commence la partie, je me dirige vers le commando et je me fais immédiatement rusher par deux bots. Et déjà une chose qu'on remarque c'est qu'ils sont relativement précis, ils lancent magistralement bien les grenades, ça c'est quelque chose qui marque tout le monde dans cette flight test et du coup et ben là ils m'ont littéralement séché dès le début en combat frontal c'est très très dur de, de passer outre alors c'est pas une partie qui va être totalement exceptionnelle en termes de score mais elle a le mérite de montrer un petit peu toutes les armes et puis de voilà de se trouver dans plein de situations différentes en utilisant un petit peu tout ce que cette flight test peut mettre à disposition déjà donc là on a un premier frag sur un bot qui était de dos une autre remarque qu'on peut faire c'est l'AR, l'AR il a une portée qui est vraiment vraiment pas dégueu, on n'est plus sur un AR qui fonctionne uniquement à très courte distance ou à peu près à moyenne distance, là on a le, le Smart Scope qui permet vraiment d'avoir une très très bonne portée. Donc là on va ramasser un Needler, Needler qui est totalement craqué, alors je crois que je ne l'utilise pas énormément, mais vraiment il fait des dégâts monstrueux. Voilà donc là on a une première assistance sur un bot, là on a un premier frag sur un bot qui m'a quand même mis une, une sacrée tatane. Et là on va se... Alors j'allais dire on va se diriger vers le commando mais visiblement non. Donc on va essayer de, de, de back le bot sauf que le bot a disparu. Euh, voilà moi c'est vraiment quelque chose dans cette bêta qui me marque. Ce sont vraiment les déplacements des bots qui sont loin d'être idiots. On n'est pas sur... Des bots qui ont un niveau de joueur qui est extraordinaire, clairement. Par contre, ils ont des déplacements qui paraissent très humains. Ils ont des moves que, plusieurs fois, moi je me dis, bah, euh, moi je suis un joueur et pas forcément un bot, je fais ça. Et clairement, ça arrive très régulièrement, je trouve, et ces bots font sincèrement plaisir, parce qu'au début, je me dis, oui, bon, les bots, pff, je m'en fous, moi je veux surtout tester le gameplay d'Infinite, ce qui est un peu vrai. Sauf que... Pour moi, les bots ne sont vraiment pas déconnants. Et s'ils s'améliorent avec le temps, et ben, ils auront un réel intérêt. Moi, je le pense vraiment. Donc là, on va se diriger vers le commando, qui est une des nouvelles armes les plus remarquées pour Halo Infinite. Donc, c'est une arme qui est extrêmement puissante, qui a pour moi un petit peu le rôle d'une saut, par exemple. Sauf que, euh, clairement, il est beaucoup plus dur à utiliser. Et il s'utilise de manière moins bourrin. C'est vraiment par euh, petits à-coups pour... Euh... Pour tuer un mec de loin, sinon c'est impossible de lui mettre toutes les balles. Voilà, donc là c'est vraiment une, une démonstration de ça. Euh, J'ai tiré un peu trop vite et franchement pour mettre la tête c'est très compliqué. Et sur Halo Infinite les headshots sont vraiment très très importants. Quand on tire dans le corps on fait beaucoup moins de dégâts que par le passé dans les précédents allos, quand le mec est one on peut lui mettre 5-6 balles dans le corps sans qu'il tombe avec un commando par exemple, qui... pourtant c'est censé être une arme qui fait assez mal. Donc là malheureusement je n'ai pas pu avoir le skiwear ou l'empaleur en français, il a un nom qui porte très très bien son nom je trouve, donc bon on continue la game au commando, je crois que je l'ai un petit peu par la suite mais assez peu. Euh, le skiwer qui est vraiment une arme compliquée à utiliser je trouve Alors voilà là on a quand même une petite faiblesse des bottes, C'est à dire que quand il y a plusieurs personnes qui pètent un plomb C'est à dire que les bottes ils sont à deux ils me voient Très rapidement ils se détournent parce qu'ils tombent sur un mec en face qui leur tire dessus Et là les deux se retournent et on peut les back de manière extrêmement simple Bon ça reste des bots qui sont au niveau Marines mais bon dans, euh, dans les jours qui suivent ensuite on, on va voir des bots ODST et il me semble Spartan ce qui fait que euh, clairement ce n'est pas la même rengaine il faut le dire. Donc là voilà je suis dans une situation de duel contre deux bots, euh, en fait je n'ai plus de balles de commando à ce moment là, j'ai uniquement le Pulse... Carabine, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et ça c'est une arme que je ne maîtrise pas du tout, je n'arrive pas à toucher avec la pulse carabine, c'est assez terrible, ça me fait vous savez un petit peu le, ben, le même sentiment qu'avec les armes promettéennes dans Halo 5, euh... quand on est un petit peu trop proche à une distance bâtarde, il n'y a rien qui passe, l'aimantation des tirs est très traître très... et on n'arrive pas à toucher, enfin voilà. Donc euh, on repart on repart à la recherche des bots qui prennent quand même une sacrée tannée 37-11 donc ça montre qu'on n'est pas sur du bot totalement extraordinaire hein. mais bon comme vous le voyez ils font toujours mal quand vous avez deux bots dans le dos vous vous baladez pas si vous ne réagissez pas et ben ils vous tombent tout simplement et là même en duel je me fais mettre one et alors je me le fais euh, entre guillemets voler mais je me fais aussi peut-être sauver par l'allié qui utilisait donc le heatwave cette arme qui me fait énormément penser à une arme Forerunner pour ma part Donc là on avait un duel avec un bot au magnum qui, euh, qui s'est quand même bien bien foiré cette fois-ci Là on avait un bot qui ressemblait un, qui regardait un petit peu le ciel, qui essayait de balancer euh, le, son bouclier Mais le bouclier est très très long à partir, vraiment très très long à partir Et là en fait il l'avait lancé au moment où, où j'avais commencé à, à tirer Et pourtant euh, bah, j'ai eu le temps de le tuer avant qu'il tombe donc là on a un petit frag au, au Heatwave le comment il s'appelle Je ne me souviens plus comment il s'appelle en français. C'est le calcineur, il me semble que c'est le calcineur, je trouve le nom extrêmement bizarre. On a malheureusement pas un deuxième frag avec cette arme étant donné que je me le fais honteusement voler. On approche peu à peu de la fin de la partie, on est 47 frags contre 13. Et donc là je me dirige vers L'Empaleur Et donc on va avoir une petite, une petite démo D'un kill avec l'Empaleur Mais bon malheureusement la partie va assez rapidement se terminer Donc là on a des bots qui spawnent en face On va se retrouver Avec tout un, un tas De bots qui sont en contrebas Et on va faire Quasiment le kill De la fin à l'Empaleur Qui est une arme totalement jouissive Quand on arrive à tuer mais une arme qui est extrêmement compliqué à utiliser et qui est pour moi le sniper paria étant donné qu'il déclenche des médailles de sniper c'est à dire qu'on a le tir au G et quand on met des headshots on a une médaille de sniper en fait tout simplement. Bon voilà j'espère que cette vidéo gameplay vous aura plu. On va en refaire un paquet pour donner nos impressions, pour vous présenter d'autres cartes, pour vous présenter d'autres armes, en tout cas voilà, ça c'est une vidéo qui va vous permettre de vous donner un aperçu d'un petit peu toutes les armes, je trouve que pour ça elle est intéressante, on a quand même fini sur un 12 kills pour 3 décès et 6 assistances, en tout cas voilà, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et bien entendu, vive l'eau